Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité dans Bokeh qui est celle de pouvoir modifier la bande-annonce d'une autre vidéo alors euh, maintenant dans le bloc euh, bande-annonce on a ce nouveau bouton modifier la bande annonce qui apparaît lorsqu'on est connecté en tant qu'administrateur donc si euh, Bokeh n'a pas trouvé de bande annonce ou que celle euh, proposée ne vous convient pas vous pouvez la modifier alors par exemple sur youtube euh, j'ai trouvé euh, la bande annonce qui m'intéresse, je peux copier l'URL dans la barre d'adresse et dans le formulaire que Bokeh ouvre, je peux coller l'URL de cette bande annonce. À ce moment-là, cette URL est envoyée et analysée sur le serveur de cache mutualisé et je vais pouvoir avoir le lecteur de la bande annonce euh, pour alors, euh, YouTube n'est pas la seule source de données, on peut aussi avoir Dailymotion ou euh, Vimeo et euh, les URL utilisées sont celles en HTTPS, ce qui va résoudre le problème euh, des enrichissements lorsqu'on est en HTTPS, par exemple. Donc pareil, je peux copier euh, l'URL de Dailymotion, comme YouTube, et euh, je peux modifier la bande-annonce, ici, voilà. Et donc là, au lieu d'avoir le lecteur de YouTube, j'ai le lecteur euh, de D-Motion. Je vais baisser le son parce que... Voilà. Merci d'avoir écouté cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration.